Et là, maintenant, on a tellement de demandes de semences qu'on ne fait que les semences. On doit avoir dans les 300 variétés de tomates et 150 variétés d'autres légumes. Et les courgettes, toutes les autres légumes, ils poussent dans eux aussi. Il y a tellement de gens qui veulent me demander de venir voir que je leur explique et tout. Je peux donner les bases et que chacun puisse essayer de réfléchir par lui-même.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 Eh bien, les graines que, qui sont les plantes de l'année d'après, eh elles seront résistantes à cette maladie. Il y a eu un peu des pertes, mais bon, elles euh, euh, ont très vite appris à résister. Ça, en fait, ça marche. quoi. Juste pendant le mois d'août, j'ai récolté 15 km de tomates cerises. Et les grosses tomates, eh c'est entre 20 et 25 km. Et sans une goutte d'eau.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 j'ai toujours fait en sorte d'être en accord avec moi-même parce que d'ailleurs hein, moi j'ai toujours été contre le nucléaire et ben j'ai jamais de ma vie j'ai pas encore payé ni un franc ni un euro à EDF de toute ma vie hein. si je suis pas d'accord avec les choses je vais pas le faire Il hein. faudrait que les gens apprennent quand même à être un peu plus en accord avec eux-mêmes hein. serait pas mal ça résoudrait beaucoup de problèmes sur la planète hein. C'est pas normal que des semences, hein, qui sont le patrimoine de l'humanité, que tout le monde a, a contribué à les avoir depuis peut-être 10 000 ans, et que tout à coup, euh, elles deviennent illégales parce qu'il n'y a personne qui a mis un brevet dessus, en gros. Hein, et ben, il y a quelque chose de pas normal. Pour moi, ce sont des réglementations qui sont illégales elles-mêmes. Mmh. Hein, voilà. Mmh.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 donc euh, tout le monde sera obligé de recommencer à faire la même chose que je fais et, et probablement que hein, même si c'est pas trop réglementaire maintenant c'est pas pour rien qu'on me laisse faire quand même parce que c'est la seule solution pour euh, qu'il y ait des gens qui puissent survivre dans l'avenir